Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de d End, euh, c'est suffisamment rare pour le, le souligner. J'aimerais euh, avant qu'on commence en fait, euh, juste faire un, un petit aparté sur le fait que je pense que c'est une position qui est très mal comprise euh, dans le football en France, et en fait j'aimerais euh, euh, rétablir quelques vérités sur le, le rôle d'un défensivien dans, dans, dans le jeu, et en fait aussi vous donner quelques grandes notions, quelques grands principes. Et du coup, avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais vous, vous juste faire une petite aparté que vous pouvez zapper là dans, dans le, en choisissant le timecode pour aller à la suite de la vidéo. Mais si ça vous intéresse, juste une petite aparté pour, pour préciser que je pense que le problème qu'on a en, en France, peut-être en Europe, mais je connais moins bien l'Europe, c'est qu'on applique des choses sans forcément comprendre leur fond, le principe de fond de, de, de base dans le football américain, de, de ce qu'on va demander aux joueurs d'appliquer. Et le souci avec ça... Euh, c'est que du coup, en fait, on répète sans arrêt des choses qu'on n'est pas sûr euh, de, de, de comprendre en profondeur. Et du coup, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je vais vous lire là, c'est une citation euh, de Nick Velasquez qui est un gars qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Learn, Improve and Master euh, », qui parle de, du coup de comment devenir un expert dans, dans, dans son domaine. Et il disait la chose suivante « En ce qui concerne les méthodes, il peut y en avoir un million, puis quelques-unes, mais les principes sont peu nombreux. » L'homme qui saisit les principes peut réussir à choisir ses propres méthodes. L'homme qui essaie des méthodes en ignorant les principes est sûr d'avoir des problèmes. Et pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est quels sont les principes de ce poste, en fait. Quels sont les principes du Defense Et du coup, après, on verra avec quelle méthode est-ce qu'on doit jouer Defense et, et, et ça, ce sont deux choses du coup complètement différentes. Et là où je vous en ai avec ça, c'est que si on maîtrise les principes d'un poste, les principes du football, Bah après on peut jouer avec tout ça, et construire nos systèmes, construire nos jeux, devenir un meilleur joueur. Voilà, je voulais simplement introduire la vidéo en vous parlant de ça. Petit générique, et on se retrouve pour voir tout ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te proposer de rejoindre le Discord French Defensive Back, où tu pourras discuter avec des joueurs et des coachs, et avoir accès à du contenu exclusif, dont des lives cliniques que je ne fais que sur Discord. Et par ailleurs, n'hésite pas à regarder cette vidéo en fond un 5, ça se fait bien avec mon rythme. Bonne vidéo donc juste avant qu'on commence, j'aimerais qu'on revoie juste quelques principes de base. Si vous voulez en savoir plus sur euh, comment comprendre ces choses-là plus précisément, il y a la vidéo qui s'affiche dans le coin à gauche, euh, qui en parle très bien sur la, la construction d'une défense sound. Vous pouvez regarder toute la playlist, c'est super intéressant. Mais juste pour être sûr qu'on se comprenne dans cette vidéo. Euh, il y a des espaces sur un terrain de football américain euh, qui existent. Donc du coup, il y en a euh, le nombre de joueurs plus 1, Basiquement, et c'est toujours comme ça. Donc, il existe le premier espace entre <coughs> le joueur le plus écarté de l'attaque et la touche. Euh, et cet espace-là, il y a un joueur qui en est responsable. Et le joueur qui en est responsable, on lui dit qu'il a le second contain. Okay Ensuite, il y a l'espace le, le, le, entre le joueur le plus écarté et le deuxième joueur. C'est ce que vous voyez là, ici, en, en, là sur, sur mon, mon, mon iPad, là, je suis en train de dessiner en jaune. Et cet espace-là, le joueur qui en est responsable a la force... Et ça, c'est vrai euh, dans tous les playbooks de football du monde, et c'est un langage qui est universel. Si vous appelez la force « autre chose euh, », vous vous trompez, entre guillemets, dans le sens où c'est la force. La force, c'est avoir cet espace-là, d'accord Et du coup, le rôle du force player est de maintenir le jeu à son intérieur euh, le plus possible. Ça, normalement, cette notion-là, vous l'avez, mais c'est attaché à cet espace. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler « l'aller » ok, euh, les anglais disent alley, et euh, cet espace-là se trouve euh, entre le deuxième joueur et le tacle euh, quand ils sont très écartés, des fois l'ally n'existe pas, puisqu'en fait du coup le, le numéro 2 euh, que j'ai dessiné là peut être Tyden. dans ce cas-là l'aller n'existe pas, d'accord C'est juste un espace euh, supplémentaire, on va dire, qui se crée en fonction des formations, et du coup euh, le, le, on n'a pas besoin d'un joueur qui en est directement responsable normalement. Ensuite, du coup, vous avez les gaps dans la ligne, ça, vous les connaissez, de C à A, enfin, ou de A à C en partant du milieu, ok Et du coup, ça se répète de l'autre côté du terrain. Et donc, en fait, un D-end, de ça, c'est la première chose dont on va parler aujourd'hui, un D-end de qui est responsable du gap C ne peut pas euh, jouer la force. Ce n'est pas possible pour plein de raisons euh, qu'on évoquera euh, un peu plus en détail en regardant des vidéos dans la suite de cette vidéo, justement, ok Ensuite, un autre... Euh, point euh, d'incompréhension est ce qu'on appelle le contain euh, j'ai entendu ce mot trop de fois mal utilisé et encore une fois je, je profite de cette vidéo pour euh, voilà, remettre un cadre sur ça la contain c'est quelque chose qu'on fait sur passe, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur course d'accord ça n'a rien à voir avec la force faire le contain c'est euh, euh, être responsable de l'extérieur de la poche du QB pour être sûr que le QB s'il décide de scramble donc scramble, c'est porter la balle alors que c'était un jeu de passe donc le QB a la balle, drop back, tout est fermé merde, il faut une solution, je cours, c'est ce qu'on appelle un scramble c'est pas une course QB. d'accord c'est pas une course QB, c'est un scramble, ok et donc du coup, le joueur qui a la contain est responsable de maintenir le QB dans sa poche et faire que s'il décide de casser sa poche il la casse de manière verticale euh, du coup, en allant vers l'avant et pas en allant sur le côté, c'est ça, faire le « contain ». Ceci étant dit, on peut passer aux vidéos et du coup, on va commencer par parler de « bloc » et de « réaction » puisqu'en fait, un « d end euh, » est un athlète qui réagit à ce qui se passe en face de lui. Euh, ce n'est pas de la lecture, c'est deux choses différentes, okay c'est de la réaction, d'accord Et ce n'est pas quelque chose qui doit être instinctif, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Et c'est quelque chose qui doit être automatisé. Du coup, c'est ça pour moi la différence entre la, le, le, le, le, la lecture et euh, l'automatisation le, le, des choses. Ok A tout de suite. Nous voilà avec les vidéos. Ça va être plus simple pour vous de visualiser tout ça. Alors, la première chose, et on va encore démonter un mythe euh, un D-line, ça part pas à la balle. Euh, c'est un truc. Euh, ça me rend fou de, de, de, de l'entendre sans arrêt et d'y penser sans arrêt. Euh, la réalité, c'est qu'un D-line, ça lit euh, son O-line le line sur lequel il est aligné, ça c'est une règle générale, on lit le line sur lequel on est aligné, okay et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'ai un repère visuel sur le haut-line. Si c'est le line qui fait false start, c'est faute pour l'attaque, d'accord Et si nous on lit le line on ne peut pas faire de false start, ok Et c'est pour ça que vous voyez du coup souvent en NFL et NCAA, euh, des D-lines des qui, qui démarrent avec un haut-line qui fait un full start, parce que ce qu'on regarde, c'est... Le O-line, ça c'est le premier point Et c'est extrêmement important Du coup on peut avoir deux types de points Clés de lecture Le premier c'est ce que certains coachs appellent Vinec, donc c'est le, le, le col V de, de l'épaulière euh, Vinec, c'est bien Parce que du coup quand vous jouez dans des ligues Où les O-lines ne sont pas très propres Ça donne une indication qui est assez claire Finalement, ok, sinon vous pouvez lire near leg donc euh, la jambe la plus proche Ok, et suivant en fait Comment les O-lines jouent avec leurs jambes Bah des fois ça peut être moins simple comme Reed, ok euh, Et j'ai envie de vous dire c'est aussi à votre préférence et à la préférence du coach, ok euh, Donc, basiquement, on va, on, va, on va mettre pas mal de vocabulaire dans cette vidéo, mais, mais euh, j'espère que ça va... Donc, basiquement, on va mettre pas mal de vocabulaire dans cette vidéo, mais globalement, c'est pour vous aider à comprendre et de toute façon, il faut utiliser ce vocabulaire pour vous en tant que joueur ou même vous en tant que coach euh, pour faire progresser vos gars, tout simplement. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est... Euh, euh, base block, down block okay, et la réaction qui est associée donc si je me fais base block c'est que je vais voir le colvé du, du, du, du, du tacle se diriger vers moi, et si je me fais down de bloc, c'est que je ne vais plus voir le colvé, donc parce qu'il va être obstrué par l'épaule, ou il va être, euh, du coup, enfin, euh, oui, c'est ça, parce que je ne vais plus voir le colvé parce qu'il va être obstrué par l'épaule, ok Si je lisais la jambe, ben, ça serait euh, la, la, la near leg m'attaque base block, ok Et du coup, la, la, la jambe la plus proche euh, ne vient jamais vers moi et elle s'éloigne, et du coup, c'est un down de bloc. D'accord Et tout ça, c'est des réactions que vous travaillez à l'entraînement. Hein. C'est normalement ce qu'on fait avec un « dN end okay ». Donc là, on voit, on va se concentrer à gauche de l'écran. « Base block ». Donc là, je vois le col du V. Near okay « n'irleg leg » m'attaque. Les deux fonctionnent. Okay et là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle « poster ». Le jeu « post » en anglais, c'est le « poteau ». Je vais agir comme un poteau et ce que je veux, c'est rester planté là. Là, on voit du coup que même le « tackle », f... le, le « garde, pardon, va finir par être à même hauteur que le, le « tackle » offensif. Okay. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est ça, c'est créer ce poteau en bord de boîte qui n'a rien à voir avec la force, puisqu'en fait, à ce moment-là du jeu précis, là, là le Dien a fait le boulot. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment que le Dien rate le placage ou qu'il le réussisse, le taf est fait, ça et du coup, c'est plus lui qui est responsable d'un yard gagné. Euh, en faveur de l'attaque okay Donc là on voit qu'il rate le plaqué Et là c'est le, le, le problème des db C'est plus le problème du dn okay Il réussit le plaqué tant mieux Mais c'est pas son job de le réussir Donc ça c'est ce qu'on appelle poster le jeu okay euh, Et on voit aussi du coup qu'il joue euh, Ce qu'on appelle euh, gap primaire, enfin ce que moi j'appelle gap primaire C'est à dire que du coup son gap initial c'est le gap C C'est l'extérieur de stack ok, Et on joue gap primaire Et on peut jouer, une fois qu'on a fait le post On peut aussi jouer un gap secondaire Donc les, les américains disent primary secondary gap Ok ça c'est une deuxième vidéo Je reviens sur la première juste après mais on le voit bien Ici c'est le de end à gauche euh, De la défense, donc à droite sur l'écran Et on voit ici du coup, hop, post D'accord Je suis un poteau, là, la balle, le, le, le running back part à l'intérieur, le Dien le voit, ok Et il peut jouer gap secondaire, ok Primary, secondary gap, d'accord Et voilà, là, un beau job de Dien, ok Je reviens sur la première vidéo, et cette fois, on va se concentrer backside, là où il y a le down block. Maintenant, on va se concentrer ici, où il y a le down block du tackle... Et un down block, c'est l'inverse d'un base block, donc c'est ce que je vous disais, le, le vinec, je ne le vois pas, je vois une épaule, c'est un de block, ou alors la jambe la plus proche ne m'attaque pas, c'est ce qu'on voit ici, c'est un down block, ok, et dans ce cas-là, je vais surf, ok, surf, regardez, c'est ce mouvement-là, hop, hop, où on dirait que je suis sur une planche de surf, avec ma main, du coup, pour contrôler cet espace, qui va chercher, du coup, à venir s'appuyer sur le, le garde, hein, en fait, hein, ou le tacle, en fonction... Euh, du, du jeu offensif okay Et donc là ce qu'il fait le numéro 84 C'est qu'il joue, ce qu joue le QB Il est responsable du quarterback sur le jeu d'option. Et une fois que le QB a donné la balle Là il peut aller au jeu okay Il est aussi ce qu'on appelle euh, Reverse et bootleg C'est à dire que du coup euh, Je vous explique ça simplement Si je suis surf okay, Et que le QB décide de garder la balle Sur une option de course J'ai la responsabilité de le QB si il décide de bootleg, j'ai la bootleg, ok Et du coup, s'il si donne la balle, d'accord Je m'apprête à surfer, je tourne mes hanches pour aller au jeu Et si du coup c'est une reverse que la balle est remise à un joueur qui revient de l'autre sens C'est mon job de faire le plaqué, ok QB, bootleg, reverse C'est ça la règle du DN backside sur un down block Si j'ai un down block je peux aussi recevoir un pool, ok, c'est ce qu'on va voir dans cette image-là, donc down block, ça m'appelle surf technique, ce qu'on vient de voir ensemble, ok, et après du coup ça m'appelle une technique secondaire sur le pool, ok, donc là ce qu'on voit c'est down block, le d end, ok, surf, d'accord, les yeux vont à l'intérieur du jeu, ici ses yeux sont, pendant son surf, sont dirigés inside, et il s'apprête à recevoir un pouleur, Okay, le puller, ici, qu'on voit arriver. Et là, on a deux possibilités. Soit on le prend sur l'épaule intérieure, ce qu'on appelle euh, euh, box, soit on le prend sur l'épaule extérieure, ce qu'on appelle spill. Dans cette vidéo, c'est un spill. Donc l'idée du spill, c'est de garder la main intérieure, Alors regardez, je vous montre ça, c'est de garder la main intérieure et la jambe extérieure libre. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser la main extérieure et la jambe extérieure pour prendre le bloc. Hop là, comme ça, ok L'avantage du spill et j'en ai parlé suffisamment, c'est que ça force le jeu à aller à l'extérieur, comme vous pouvez le voir là, ok Et là, on a vraiment un jeu qui est magnifique, hein. c'est une très belle action, d'accord Voilà, mais ça vous donne une idée, donc je le repasse au ralenti, ok Surf, je reçois le pool, je spill, ok Et là, du coup, mon job est fait, ok là, là, il fait vraiment un job monstrueux, parce que du coup, en, en plus, il tue le deuxième pouleur, au passage, ok C'est vraiment, euh, vraiment très bien. Un autre, une autre possibilité serait de boxer, donc là, on voit... Ici, dans le bloc, surf, box, là, là le pouleur passe à l'intérieur cette fois, et là on, ré on récupère le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon box, mon diende agit comme un poteau, d'accord. mon bac peut décider de passer soit là, soit là, là il décide de passer à l'extérieur, et ça va donner le plaqué à ce joueur. Finalité, j'ai boxé le jeu, j'ai posté le jeu au final aussi, et c'est le cas aussi sur le spill, pardon je ne vous l'ai pas mis là, mais en fait en réalité là, j'ai posté le jeu aussi d'une ma certaine manière, sauf qu'en fait j'ai enlevé la possibilité d'aller inside et j'ai forcé à l'extérieur, ok mais c'est le même phénomène. Du coup, encore une fois, pour vous expliquer certains principes, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, sur ce, ce, cet exemple-là, ce que vous observez, c'est un front 3. Et là, on voit, on voit bien le front 3. Enfin, je vous le mets, je vous le mets de la vue de derrière. Là, on voit bien que c'est un front 3. C'est ce qu'on appelle un front 3 tight, avec deux techniques 4 qui sont les deux D-lines qui sont là. Là, le deuxième D-line est derrière le numéro 45. Okay. Et là, ce qu'on fait, c'est une, une cover 3 avec rotation strong, avec numéro 7 qui va blitzer à l'extérieur. Et du coup, numéro 7, ici est euh, comme mon, mon nouveau en fait d'une certaine manière. Et ça, c'est mon outside linebacker, qui est aussi, du coup, mon nouveau dienne puisqu'en fait, j'ai personne dans le gap C. Et c'est pour vous dire, ça, que tout ce qu'on est en train de voir, ça s'applique quand vous êtes 6 gap player. Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est-à-dire que, du coup, si je suis 6 gap defender, je récupère ces responsabilités de poster le jeu si j'ai base block, de, de jouer le surf technique si j'ai down block. Okay ça, c'est vraiment important. Et là, du coup, ce qu'on voit sur ce jeu, c'est le set qui va au rush, ok, qui va poster le jeu, ok, là il fait un super job, gap primaire, ok, le running back décide d'attaquer le gap intérieur, gap secondaire, boum, plaqué, ok, et du coup, du coup vous voyez à quel point c'est similaire, et pourtant ce n'est pas le, le DN ce joueur-là, c'est un outside linebacker qui vient au blitz, d'accord, mais en fait au final, vu qu'il blitz le gap C, vu qu'il rush le gap C, si on veut être plus juste dans la terminologie, du coup il retrouve les mêmes responsabilités que le DN, ok, je vous passe au ralenti, hop là, là, Magnifique, superbe, ok Et du coup, de l'autre côté, backside, bah, notre outside linebacker numéro 17, il a le surf, et là, il aurait QB bootleg. QB bootleg reverse, comme le DN dans le premier exemple. Il existe quelques cas particuliers, et c'est ce que je voudrais qu'on voit dans ces deux derniers exemples. Le premier cas particulier serait un, un, un, ce qu'on appelle un inch block. Donc c'est ce que vous voyez là, ici, sur ce, ce joueur-là, ok Inch, ça veut dire charnière, et en fait, le but, c'est qu'il va... Il va jouer enfin euh, glisser dans son gap intérieur pour être sûr que personne n'y va et après hop se retourner comme une charnière vous allez voir la vidéo ça c'est très dur de le voir comme un mouvement de course pour nous et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le jouer comme un mouvement de passe c'est ce que vous voyez le numéro 15 faire là d'accord là maintenant il a les yeux en profondeur dans le backfield il voit que c'est une course ok et du coup il va réajuster son mouvement à ça ok et un dernier cas ça serait du coup euh, sur la course en tout cas ça serait ce qu'on a euh, de, voilà, à droite ici, là, sur le numéro 77. Euh, je ne suis pas agressé directement. OK, ça, ce n'est pas vraiment un down block, d'accord C'est un, une autre sorte de hinge, on peut dire ça comme ça. Vous voyez, il vient défendre son gap, le numéro 77, pour être sûr que personne ne va dedans. Et là, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement de surf qui s'initie pour le numéro 15. D'accord On voit que je suis quand même bloqué, et là, je vais me battre pour rester à l'extérieur, parce que ma responsabilité serait le QB sur l'option, OK voilà, et du coup, vous avez quelques cas particuliers comme ça, euh, qu'il est important de, de, de voir. Et ça, du coup, c'est quelques exemples, quelques exemples pour vous expliquer la notion de « contain ». Donc, comme je vous disais, « contain », c'est sur et du coup, je « contain quand, » euh, quand ma, quand ma online recule, hein, « online » recule, d'accord Et du coup, là, ce que je vais voir, c'est le vinec qui va me regarder, sauf que le fait, au lieu de venir m'agresser, il va s'éloigner de moi, ou alors je vais voir cette jambe euh, arrière euh, extérieure du, du tacle reculer. D'accord Et ça, c'est ce qui va me donner le kick-step, ok voilà, Et on voit là, et du coup, on voit deux joueurs, le 33 et le numéro 13, qui sont en contain, d'accord Et après, du coup, ici, vous avez tous vos moves de pass rush qui se mettent en place. Donc là, on voit les deux joueurs qui font un bull rush, ok Et ils font un bull rush parce que, du coup, la, le, le, le tackle est, est bien positionné, en fait. L'attaque voudrait qu'on se retrouve en bull rush, d'une certaine manière, puisqu'en fait, ça voudrait dire que les tackles sont exactement au bon endroit. Le QB va casser la poche, mais qu'il la casse en arrière, Okay. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ça un bon contain. C'est un QB qui va casser la poche en arrière. Okay. Et du coup, où le DN va pouvoir toujours rester en face du QB. Donc là, on voit, hop c'est pour ça qu'on a fait le bull rush ici. Okay. Et là, du coup, je peux quand même continuer de jouer le quarterback parce que je l'ai gardé en dessous de moi. Quand on coach les DN au pass rush, on leur dit toujours le pire endroit du stade, c'est derrière le QB. Tu sais, c'est vraiment l'endroit le, où tu ne veux pas être. Donc là, ici, c'est un autre exemple. Okay. Pass rush, encore une fois, parce que j'ai drop back du tackle. Okay. Et là on, ce qu'on voit c'est le numéro 15 Encore une fois qui essaye de, de passer un bull rush move Donc cette fois il essaie de le long d'accord Et c'est toujours un bull rush move du numéro 10 à droite Ne partez pas même si c'est la fin de cette vidéo J'ai un dernier truc à vous dire Le 17-18 décembre on organise un camp euh, Ouvert au Black Panther C'est notre camp d'entraînement Vous allez pouvoir venir shadow coacher si vous êtes coach Et observer du coup euh, les drills qu'on fait, etc. Euh, C'est, je pense, une excellente opportunité d'apprendre si vous en avez envie. Et bon, on serait vraiment ravis de, de vous recevoir et de, de discuter et de partager le football avec vous. Euh, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit like, un abonnement, hésite pas à rejoindre le Discord. Et moi, je te dis à la prochaine sur FNJB. Ciao, ciao, bye.